bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo nous allons faire un petit tour dans la psychopédagogie Alors rassurez vous je vais simplifier vulgariser et le but est de vous faire réfléchir sur un certain nombre de modalités de l'information de l'éducation de l'accompagnement alors que vous soyez président de la république par exemple de la santé ou premier ministre que vous soyez manager parent enseignant je pense que cette diapositive devrait vous intéresser vous allez voir en effet les différentes modalités pédagogiques de transmission d'un message d'une information d'une recommandation et par rapport à chacune de ces modalités vous allez voir quel est le, le ressort psychologique Quelle est la fonction psychique que vous activez par l'intermédiaire de cette modalité Et ensuite, nous allons voir les effets attendus quand ils sont positifs et surtout les dangers, les effets négatifs, les effets pervers au cas où la modalité que vous employez ne fonctionnerait pas. C'est ici que les gouvernants, les managers, auraient intérêt à être vigilants à certaines de leurs pratiques, car nous pouvons observer que, dans la société civile, un certain nombre de réactions nous montrent qu'ils ont plutôt atteint le résultat négatif que le résultat positif. Allez, vous me suivez C'est parti dans cette diapositive quatre colonnes une colonne qui nous propose les différentes modalités pédagogiques dans leur succession les différents types hein, et, et comprendre ce que j'entends par leur évolution. Alors bien entendu, euh, ce, cette évolution, cette succession est un choix personnel. Euh, je ne me suis pas inspiré d'autres auteurs donc je ne prétends pas avoir la vérité, c'est une classification dont j'assume la paternité et éventuellement euh, l'erreur si vous trouvez qu'il y a des erreurs. Voilà, en tout cas c'est une proposition qui invite à la réflexion et qui en aucun cas ne se veut être la vérité absolue. La seconde colonne posera de la même façon une proposition, c'est pas une vérité absolue, le ressort psychologique, la fonction psychique activée par la modalité. Nous allons d'abord lister l'ensemble de ces modalités et les ressorts correspondants, et ensuite dans un second temps, nous allons voir du euh, côté du feu vert, hein, la case verte, le résultat attendu quand il est positif, et du côté du feu rouge, l'effet en cas d'échec dans euh, l'application de cette modalité pédagogique. La première de ces modalités, c'est celle qu'on adopte pour les animaux, les jeunes animaux ou pour les tout jeunes enfants. Je la nomme le dressage, le dressage qui vise à obtenir un réflexe le dressage pour un enfant c'est quand on commence à à lui apprendre à manger tout seul avec une cuillère, eh bien, ce sont des, des, des petites remontrances euh, quand il envoie sa compote euh, ou sa purée sur les murs avec sa petite cuillère. Euh, ça peut être également un, un non fermement posé par rapport à tel ou tel geste euh, d'agressivité euh, ou de, de, de possession ou, ou qui inflige une douleur à son petit frère, à sa maman, etc. Pour les animaux, il en va de même, il hein, est nécessaire d'avoir un fonctionnement en mode... Euh, récompense, punition, pour leur faire acquérir des réflexes. L'étape suivante dans la pédagogie, donc chez l'enfant, ben l'enfant monte un petit peu en âge, euh, et euh, ben, l'animal, d'une certaine façon, a acquis les bases du dressage, mais on va jouer avec lui, on va lui envoyer des, des bouts de bois pour qu'il les ramène, et par rapport à l'enfant, on va lui donner des images, on va faire appel à son émotion, on va titiller l'émotion. Et donc euh, on prend en main euh, d'une certaine façon le, le, le message, on prend en main l'animal ou l'enfant euh, ou l'adulte euh, par l'intermédiaire de l'émotion, par l'intermédiaire de l'image, hein, manipulare, donc il s'agit de manipulation, je prends moi-même en main euh, l'individu ou l'animal que j'ai en face de moi de manière à obtenir un résultat euh, dans le sens de ce que j'attends évidemment. Le niveau suivant, je le nomme l'instruction, instruire. Donc là, on va faire appel à la capacité de penser et à la mémorisation. Donc je donne un message, je répète ce message et ben, je le suis apprendre. C'était le sens de, de l'instruction publique, hein, de l'école de nos grands-parents, de nos parents, celle que j'ai un peu connue quand j'étais enfant, il y avait encore le ministère de l'instruction publique et en entreprise, voilà, on ne donnait pas encore des consignes, on donnait des instructions et on retrouve donc cette pratique pédagogique, cette pratique de transmission de messages très régulièrement dans les milieux de l'entreprise ou dans les milieux gouvernementaux. On donne des instructions aux fonctionnaires, des instructions à la population également un mode un petit peu militaire d'une certaine façon. Hein. Euh, voilà, la consigne est donnée et elle doit être respectée. L'étape suivante, je la nomme l'apprentissage. Alors, la distinction que je fais entre instruction et apprentissage, on va la retrouver en, dans la différence entre le système scolaire euh, normal, classique, et le système scolaire à vocation professionnelle. On parlait des apprentis. Apprendre, c'est prendre de, appréhenderer, je prends quelque chose de l'autre, alors que l'instruction, hein, le préfixe in, ça, ça m'est introduit, alors que l'apprentissage c'est moi qui prends deux Donc la différence entre euh, l'instruction publique, c'est ben, l'état, l'école me donne les connaissances qu'il souhaite introduire à l'intérieur de moi, alors que dans l'apprentissage, euh, l'individu, prend de son maître d'apprentissage les gestes, les habitudes, l'expérience hein, qu'on veut bien lui transmettre. Donc il y a là un appel non plus à la mémorisation, mais à la modélisation. C'est-à-dire que je prends modèle sur ce que mon maître d'apprentissage me, me, me propose comme technique, comme enseignement. Précisément, l'enseignement, c'est l'étape suivante dans ma classification. Enseigner, c'est donner des signes. Je donne des signes à l'individu qui est en face de moi, au groupe qui est en face de moi, et là, je fais appel à sa compréhension, c'est-à-dire que je mobilise sa pensée rationnelle, sa pensée cognitive, en plus, évidemment, de la mémorisation, de la modélisation, mais je fais plus spécifiquement appel à ses capacités intellectuelles, et donc à sa capacité à donner sens aux signes que je lui envoie, aux différents signaux, aux différents enseignements. Comme étape suivante, je vous propose euh, le mot éducation. En latin, eduquerer, c'est conduire vers, guider vers. Donc il y a une énorme différence entre éduquer et enseigner, et encore plus avec instruire. Éduquer, c'est proposer une direction et laisser l'individu avancer dans cette direction. Il s'agit d'un guide, d'une certaine façon. Et donc, on peut interroger hein, l'appellation du ministère de l'Éducation nationale, euh, qui a remplacé, euh, il y a plusieurs décennies, le ministère de l'Instruction publique. Je ne suis pas certain que la façon de procéder de notre ministère de l'Éducation nationale euh, se soit fort éloignée de l'instruction. Bien. Petite remarque personnelle, j'ai moi-même participé pendant de nombreuses années à la Grande Maison Éducation Nationale, et très franchement, si j'essayais de me faire éducateur, les programmes me ramenaient vite à la consigne de donner des instructions. Et donc éduquer, conduire vers, ça suppose de proposer un sens, toute la question du sens. En dernier niveau, j'ai pris le vocable de « information ». Informer, c'est former à l'intérieur. C'est je me propose à travers les informations que je partage euh, que le groupe, la personne qui est en face de moi puisse faire quelque chose de ces informations, se former à l'intérieur d'elle-même par l'intermédiaire euh, des des messages, des techniques, des expériences dont, dont, dont je témoigne. Voilà. Et donc là, pour moi, dans ce mot information, j'ajoute la fonction psychique de la conscience. C'est-à-dire que je propose à l'individu d'être conscient, d'utiliser son libre arbitre, en plus, hein, évidemment, de son intellect, en plus de sa mémorisation, et d'être capable donc de pouvoir euh, accepter ou non ce que je lui propose comme message. Alors, vous voyez, j'ai fait correspondre chacun de ces mots, chacune de ces étapes à une couleur d'un modèle qui m'est cher, si vous avez regardé les vidéos précédentes de la chaîne, qui est le modèle de la spirale dynamique. On part du rouge qui correspond à une imposition plus par la force, alors par la force mentale, par la sanction, hein, c'est la loi du plus fort qui fait que le message va passer. Et on va jusqu'au jaune, où jaune, là, c'est la fonction psychique de la conscience où l'individu est par lui-même capable de faire le tri. En, entre les deux, vous avez donc le violet hein, qui, est, euh, qui fait référence à, à l'imaginal, donc tout ce qui est de l'ordre de l'image, ou l'émotion, euh, la pensée cadrante, la pensée contrôlante, voilà, je la mets dans la case de la mémorisation, l'apprentissage par cœur. Je donne à mon cerveau un cadre et il mémorise les, les, les aspects importants des enseignements. Apprendre à compter, apprendre à écrire, puis un certain nombre de choses qu'on apprend par cœur quand on est enfant et qui nous restent toute notre vie. On arrive à la couleur orange qui est celle de la pensée rationnelle, la pensée cognitive. Donc là, on est évidemment dans la couleur de la compréhension. Quant au sens, je fais correspondre à la couleur verte hein, euh, où là il y a la pensée sensible qui intervient. Donc le sens étant à la fois la, la, la direction et du carré, hein, guidé vers, et la sensibilité. Le, le, hein, derrière le mot sens il y a à la fois la sensation, la sensibilité et la direction. Avec la première partie de ce tableau, vous avez donc compris qu'il y avait une évolution dans la qualité des de modalités pédagogiques, des modalités de, de, de transmission de messages, et que cette évolution dans la qualité, dans la modalité de transmission, correspondait à une évolution dans la maturité de la personne ou du groupe social auquel on s'adresse. On peut donc en déduire que des dirigeants, des individus, des gouvernants qui s'adressent à vous exclusivement sous des formes manipulatoires, euh, voire même en cherchant à vous dresser par l'intermédiaire de la mécanique récompense-sanction, comme on peut le constater hein, dans la gestion de la crise sanitaire, ou également en vous proposant des séries d'instructions qui s'apparentent à des consignes que vous êtes priés de suivre. Eh bien euh, tout ceci signifie qu'on vous maintient à un niveau de fonctionnement où on ne fait pas appel ni à votre intelligence ni à votre libre arbitre. C'est évidemment euh, la situation dans laquelle nous nous trouvons et on constate que par l'intermédiaire des médias, par l'intermédiaire des communications officielles, euh, il est très très peu fait appel à une largeur d'information qui permettrait à chacun de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Donc là, bien le piège qui se présente à ceux qui utilisent ce genre de technique pour faire passer leur message, c'est qu'ils vont évidemment nécessairement se retrouver face à eux à un certain nombre d'effets négatifs, euh, parce que évidemment une partie de la population ne va pas leur offrir euh, sur un plateau la satisfaction et la réussite des modalités employées. C'est ce que nous allons voir maintenant en développant la seconde partie de ce tableau. Nous allons voir maintenant les différents résultats attendus du versant positif et du versant négatif quand il y a un échec. Et c'est là que je vous encourage à être dans votre capacité d'analyse par rapport à vos propres pratiques en tant que parents, en tant que manager, en tant qu'accompagnant, en tant que responsable d'une association ou autre, ou encore une fois, en tant que gouvernant, soit d'une entreprise ou d'un pays. Bien, évidemment, le dressage euh, s'attend à ce qu'il y ait une obéissance. Par contre, quand l'opération de dressage échoue, quand la sanction est trop élevée, par exemple, eh bien, vous obtenez un phénomène de révolte. Le chien que vous avez frappé trop souvent, soit il finit par vous obéir, soit à un moment il va vous mordre, tout simplement. C'est également le cas hein, des, des dompteurs de fauves à l'époque où... Euh, il était encore autorisé d'avoir des fauves dans les cirques, et, et bien oui, certaines fois, les fauves se retournaient contre leurs dresseurs, c'est assez souvent parce que la violence qui leur était imposée dans le dressage dépassait les limites qu'ils pouvaient encore supporter. Interrogeons-nous, hein, les phénomènes de révolte auxquels nous sommes confrontés socialement peuvent être euh, tout à fait générés, par des techniques politiques, des techniques de gouvernement qui s'apparentent au dressage et qui sont tout à fait inadaptées ou trop exagérées. Là, hein, on peut se référer à, aux éléments de, de, de, de révolte violente qu'on peut observer dans différents mouvements sociaux. Par rapport à la manipulation, donc on agit sur l'émotion la peur par exemple, hein, le besoin de sécurité et on va générer des tas d'images image d'épidémie, images de, de vaccination, par exemple, images de malades dans les hôpitaux. Et puis donc en diffusant ce genre d'image, en diffusant la peur qui va avec, on cherche évidemment à dominer, à maîtriser, à contrôler les individus. Donc c'est valable aussi bien pour la, la manipulation de, de nos enfants, de nos conjoints, de nos salariés, de nos collègues ou collaborateurs hein, en milieu professionnel, et évidemment pour la manipulation des foules et l'ingénierie sociale au niveau politique. Quand cela fonctionne bien, et bien, effectivement on obtient la domination par rapport au public que nous manipulons, par contre quand nous échouons dans nos tentatives de manipulation, nous obtenons peu à peu de la rébellion ou de la résistance. Je ne vous fais pas un dessin, il suffit d'observer l'actualité pour ceux, en tout cas, qui s'informent en dehors des médias mainstream. Évidemment, les médias mainstream participant à la manipulation générale ne vont pas faire état de la résistance ou de la rébellion, puisque ça manifesterait le fait qu'il y a un échec de leur technique de manipulation. Donc, on ne va quand même pas se tirer une balle dans le pied à ce point-là. On passe à l'étape suivante, l Étape suivante celle de l'instruction, donc je donne des consignes, je donne des instructions et là évidemment le résultat attendu c'est un petit peu moins la domination, c'est la soumission à mes instructions, c'est-à-dire que la personne va considérer que je lui apporte la vérité, donc je me soumets à cette vérité sans l'interroger, voilà j'accepte les consignes, j'accepte les instructions et tout va bien pour celui qui me donne ses instructions puisque je m'y soumets. En cas d'échec de mes stratégies d'instruction, eh bien, je vais obtenir de l'opposition, donc de, de la critique, de l'opposition ferme, hein, du conflit par rapport à ce que je propose, euh, et du rejet. Donc là aussi, hein, analyser ce qui est en train de se passer par rapport à la crise sanitaire et à la gestion de cette crise, et aux propositions qui sont faites pour venir à bout de la soi-disant pandémie. Eh bien, nous avons effectivement pas mal de gens qui rejettent soit l'idée même qu'il s'agisse d'une pandémie, soit l'idée même que le virus puisse être dangereux, et, ou encore, évidemment, l'idée même que le vaccin soit efficace, voire même qu'il soit un vaccin. L'étape suivante euh, que je nomme donc l'apprentissage, et là, le résultat attendu, c'est l'acquisition du geste. Donc la personne en apprentissage va petit à petit réussir par la modélisation de ce que je lui montre, de ce que je lui propose comme geste, et eh bien elle va acquérir ce geste et en prendre l'habitude et l'exécuter de façon correcte telle que je lui ai proposé. En cas d'échec de cette stratégie pédagogique, de cette modalité pédagogique, eh bien la personne va faire des erreurs. Alors Évidemment, on pourrait faire le, le parallèle avec la gestion de la crise sanitaire. Hein. Observons si les personnes ont acquis les gestes, de, les gestes barrières, hein, le, le masque, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, la distanciation sociale. Et puis, voyons si bon nombre d'entre eux, une minorité ou une majorité, sont dans ce que l'on pourrait considérer comme une erreur, s'ils si ne font pas ces gestes-là avançons d'un cran, et on arrive à la modalité de l'enseignement. Ce qui est attendu de la personne qui enseigne, qui partage des signes, des signaux, c'est que la personne, évidemment, les comprenne et qu'elle accepte la validité, la valeur, la, la vérité hein, des signes que je lui enseigne. Et évidemment, en cas d'échec, euh, cette personne va critiquer, va faire preuve de son esprit critique, va interroger, euh, les, va argumenter autour de mon enseignement et va elle-même peut-être amener d'autres façons de voir les choses, d'autres angles de vue, des connaissances complémentaires qui vont l'amener à pouvoir critiquer un certain nombre d'éléments que je lui propose et là il y a évidemment un débat possible entre une part de la vérité vue d'un angle de vue et une autre part de la vérité vue par un autre angle de vue les choses étant de plus en plus complexes évidemment nous avons tous une façon d'aborder les sujets qui peut être très très différente et il n'y a pas de vérité unique et absolue la vérité se trouve dans un regard plus global sur l'ensemble des éléments du système sur l'ensemble des, des rouages d'une situation et il nous faut donc équilibrer, il nous faut harmoniser tous ces arguments pour prendre une décision au final. On arrive ensuite à l'étape de l'éducation et ce qui est attendu de l'éducateur c'est le fait d'aller dans le même sens, donc j'ai employé le mot assentiment hein, puisque euh, ce mot assentiment je consens, j'accepte, je, je, je suis ok avec le sens qui me proposait, hein, et, et donc, bon, au final, euh, on trouve aisément des compromis, des consensus, voire même une façon d'aller ensemble dans la même direction. Par contre, en cas d'échec de mon processus éducatif, eh bien, la personne va simplement refuser d'aller dans le même sens que moi, que ce soit un sens théorique, un sens concret, un sens philosophique, religieux, peu importe le domaine, dans lequel, euh, le domaine sur lequel porter mon, ma volonté d'éducation, ma volonté éducative, mais simplement je vais être confronté à un refus. Alors, vous observez, au fur et à mesure de l'évolution des résultats positifs ou des échecs, qu'il y a en fait une, une intensité du refus qui est de moins en moins violente. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on franchit les degrés, qu'on franchit les étapes, euh, la personne euh, va être dans un mode euh, d'opposition, de, de, de, de refus, qui est euh, de plus en plus serein, tranquille. La personne devient elle-même capable de distinguer ce qu'elle prend et ce qu'elle ne prend pas. Ce qui lui semble OK pour elle, ou ce qui ne lui semble pas OK pour elle. Ce qui nous amène à la dernière étape, euh, que je nomme celle de l'information donc il fait appel à la conscience et là le résultat attendu c'est que la personne fasse appel à son libre arbitre et qu'elle soit en capacité de faire le tri dans toutes les informations qui lui sont proposées de manière à élaborer par elle-même le sens qu'elle va donner à sa prise de décision, à élaborer par elle-même sa construction mentale, sa, sa, sa vision de la vérité euh, ou sa vision des différents angles de vue de la vérité. À cet endroit, l'individu a accédé à la pensée complexe chère à Edgar Morin et il est donc capable de prendre dans les arguments de celui qui est face à lui, ou dans ses propres arguments, la partie qui lui semble valable, juste, et d'être vigilant, attentif, à mettre en cause, voire à refuser d'accepter les parties qui lui semblent moins valables. Et ce, bien entendu, en fonction de son libre arbitre et des connaissances qu'il a pu avoir grâce à sa capacité à élargir les informations dont il dispose. Si l'on observe l'ensemble des effets euh, en cas d'échec des modalités de transmission du message, euh, il y a deux, trois mots sur lesquels je voudrais compléter ma réflexion. Une, quelle différence je fais entre le refus et le rejet Le rejet est une mécanique de répulsion. De répulsion, on va mettre à distance sans même l'interroger. On va marquer une opposition ferme sans forcément mobiliser l'intellect, la rationalité, la connaissance. On peut être dans quelque chose du refus de savoir, c'est-à-dire qu'une opinion... Euh, donc, mon opinion euh, va être considérée comme euh, meilleure en fonction de mes croyances, en fonction de mes valeurs, et je vais rejeter par principe euh, l'opinion de l'autre, le message de l'autre, la, la consigne, l'instruction de l'autre, alors que dans le refus euh, il y a quelque chose d'une réflexion et euh, d'une décision de non ça je ne vais pas le prendre, je l'entends, je l'écoute, mais euh, c'est quelque chose avec lequel je ne peux pas être d'accord en fonction de tel ou tel élément de connaissance. Le rejet, je le considère comme épidermique, d'une certaine façon, alors que le refus est plus lié à la rationalité. Vous voyez en bas du tableau une citation de Marc Aurel, Marc Aurel, qui était un empereur romain et un philosophe, dont je vous recommande la lecture de quelques écrits. Et donc, cette citation est la suivante Éduque-les, sinon supporte-les. Euh, à travers cette petite phrase, euh, j'aime à traduire l'intelligence d'un Marc Aurel qui avait compris qu'il s'agissait de donner des signes clairs, d'obtenir l'assentiment de sa population, et il n'est pas question de les manipuler ou de les dresser. Et donc, euh, avec ce tableau que je vous propose, cette petite phrase prend toute une saveur. À partir du moment où vous n'adoptez pas des méthodes de transmission de l'information, de, de diffusion de vos conseils, de vos recommandations, de vos choix politiques qui correspondent à donner du sens, eh bien, vous allez vous confronter aux effets pervers des autres modalités. Et donc, vous prenez le risque de vous retrouver face à des révoltes, à des rébellions, à de la résistance, à, à des oppositions fermes et à ce que vos mesures soient rejeté. Donc cette petite phrase couplée à ce tableau que je vous propose euh, mériterait d'être réfléchie par euh, tous ceux et celles euh, qui ont des mesures à prendre, à, à diffuser et qui se proposent de gouverner une entreprise euh, ou une nation.